Parmi vous, aujourd'hui, il y a trois catégories de joueurs. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de Moonrakers mais qui ont cliqué parce que ça a l'air joli. Ceux qui y ont déjà joué et qui peut-être se demandent pourquoi on continue à en parler en permanence depuis des années. Et puis ceux certainement moins nombreux qui, comme moi, sont des fans invétérés du premier jeu d'Ivy Studios. Et dans cette vidéo, on va tenter de contenter tout le monde avec un exposé en trois parties. D'abord une explication de ce qu'est Moonrakers pour les nouveaux ensuite une présentation de tout ce qui va arriver dans la campagne de ce mois-ci, et enfin une belle conclusion qui répondra à la question du titre, pourquoi est-ce que j'aime toujours Moonrakers Moonrakers, est le premier jeu d'Ivy Studios, qui s'appelait à l'époque Ivy Games, financé en octobre 2019 avec déjà quelques particularités, à savoir un matériel et un design particulièrement de luxe pour une somme à l'époque assez modique, et surtout une campagne sans stretch goals, petite dédicace à tous ceux qui m'assurent depuis des années sur les réseaux qu'un éditeur ne peut réussir un financement sans ces fameux paliers débloquables. Moonraker se vous propulse dans l'espace et vous propose d'incarner un chasseur de primes dans une galaxie en proie aux divisions et à l'instabilité. Il s'agit essentiellement d'un deck building, même s'il possède plusieurs spécificités, L'objectif est d'atteindre un certain nombre de points de prestige pour déclencher la fin de la partie. A chaque tour, vous allez choisir un contrat à honorer, contrat qui vous précisera votre objectif, soit les cartes que vous devrez réussir à poser, votre récompense, généralement des crédits et des points de prestige, et le niveau de risque de votre aventure sous la forme de dés à jeter. Après cela intervient une phase de négociation, pendant laquelle vous allez proposer aux autres joueurs de vous aider, en partageant à la fois les récompenses, mais aussi les dés de risque. C'est cet aspect en particulier qui fait que pendant longtemps, Moonraker se réservait à des parties à 3 joueurs et plus, même si, nous le verrons bientôt, cette époque est révolue. Enfin, place à l'action, et c'est dans sa mécanique de cartes que le titre s'illustre vraiment. Vous n'avez dans votre deck de départ que 5 types de cartes, les cartes manquées, sans utilité, les cartes attaque les cartes Défense qui vont vous permettre d'annuler les dés dangers, les cartes propulseurs qui vont vous permettre de piocher, et les cartes réacteurs qui vont vous donner des actions supplémentaires. Pendant votre tour, vous allez jouer ces cartes pour remplir l'objectif de votre contrat, mais aussi pour leurs effets, gardez bien à l'esprit que ces deux notions sont indépendantes. Avant de décoller, vous devrez jeter autant de dés dangers que spécifiés sur la carte contrat, dès que vous aurez potentiellement partagé avec vos alliés pendant la phase de négociation. Le résultat indique le nombre de points de prestige que vous perdrez si vous ne jouez pas suffisamment de cartes boucliers pendant la mission. Le contrat que vous avez choisi vous indique le nombre de cartes que vous devrez réussir à jouer, seul ou collectivement avec vos alliés de circonstance, et vous n'avez pour cela qu'un seul essai. Attention cependant, pendant cet essai vous n'aurez qu'une seule action, soit le droit de ne poser qu'une seule carte mais en jouant intelligemment, vous pourrez en placer bien plus que cela. Les cartes réacteurs permettent d'obtenir deux actions supplémentaires, c'est donc un premier choix presque indispensable. Grâce au propulseur, vous pourrez en outre piocher deux cartes de votre deck, et avec un peu de chance récupérer un deuxième réacteur, vous octroyant de nouvelles actions, comme par exemple un bouclier pour contrer un dé de danger, ou une carte attaque si c'est ce que le contrat vous demande. L'idée est de générer suffisamment d'actions avec vos réacteurs pour continuer à jouer jusqu'à ce que vous ayez posé toutes les cartes que le contrat vous demande, en ajoutant si possible quelques boucliers histoire de revenir sain et sauf. Une fois les cartes posées, que la mission soit un succès ou un échec, vous perdrez autant de points de victoire que le résultat de vos dés de danger, moins le nombre de boucliers que vous aurez joué. Élémentaire dans son fonctionnement, Moonraker se se dote de nombreux éléments thématiques, comme le fait de pouvoir recruter des membres d'équipage et d'améliorer votre vaisseau. Ces deux actions vont enrichir votre deck et vous comprendrez vite qu'il est tout aussi important d'ajouter des cartes variées afin d'être paré à toute éventualité que de bien savoir ce que contient votre paquet afin de pouvoir jauger si tel ou tel contrat est à votre portée en jouant suffisamment de cartes propulseurs pour aller les piocher. Je n'irai pas beaucoup plus loin car il ne s'agit pas d'une vidéo règle. notez simplement que les joueurs qui s'associeront à vous pendant vos contrats pourraient très bien, volontairement ou non, ne pas réussir à accomplir la part du contrat sur laquelle ils s'étaient engagés, sabotant ainsi vos chances de marquer des points. Si vous êtes proche de la victoire, il vous sera de plus en plus difficile de pouvoir compter sur les autres pour accomplir vos missions. Cet aspect diplomatique, doublé de l'existence de missions secrètes, rend le jeu bien plus stratégique qu'il n'y paraît, mettant les alliances de circonstances et les coups bas sur le devant de la scène. Je l'ai dit en introduction, Moonraker se fait régulièrement parler de lui et c'est tout simplement parce qu'Ivy Studios aime ces jeux et qu'il ne se contente pas de les commercialiser puis de passer à autre chose. En 2020 déjà, les backers de Veiled Fate, le deuxième jeu de l'éditeur, avaient eu l'opportunité via le Pledge Manager d'obtenir la première mini-extension de Moonrakers. Et depuis lors, ces créateurs n'ont eu de cesse de travailler sur leur premier succès. C'est ce qui nous amène sur Tabletop Simulator afin de parler de ce que le reprint de cette année apporte de neuf à un jeu déjà particulièrement rejouable. Suivez-moi. On est donc sur Tabletop Simulator puisque les prototypes coûtent cher et que je n'en suis pas doté. Je vais m'adresser bien sûr ici à des gens qui ont à minima déjà joué au jeu, qui peut-être le possèdent ou en tout cas en euh, connaissent les règles. Et on va parler des, du contenu principal, on va dire, de cette nouvelle campagne Kickstarter. Ça va être les trois expansions. Il y aura d'autres surprises au fil du temps dont j'ai pas trop le droit de parler. Mais voilà, globalement, on fait cette nouvelle campagne pour ça. Et ça, c'est quoi Ça va être trois packs qui vont pouvoir s'ajouter un par un ou tous ensemble dans vos parties. Ce ne sont pas de gros stand-alone, de grosses boîtes. On le voit un petit peu ici, même si ce n'est peut-être pas à l'échelle. Ça va être vraiment du contenu en termes de cartes, de petits plateaux et surtout de règles que vous allez rajouter, sachant que tout se marie très très bien ensemble, on va le voir. On va peut-être commencer par celui qui est le moins game changer, qui casse le moins le, les habitudes, Il s'appelle Overload. Overload c'est quoi C'est simplement du contenu supplémentaire, mais pas seulement. Euh, leur but c'est de doubler le nombre de cartes, y compris les cartes vaisseaux, les cartes membres d'équipage et autres. Et du coup, on va trouver quelques petites surprises assez sympas. Euh, la première vraie nouveauté, ça va être ces cartes-là que vous voyez. Et ce sont en fait des cartes surpuissantes qui seront forcément plus difficiles à obtenir. Mais on va avoir par exemple un réacteur qui donnerait trois actions. Donc c'est quand même pas mal, mais ça vous demande du crédit. On va avoir aussi, c'est intéressant, elle est ici, un dégât qui vous donne aussi une action en plus. Donc ça vous permet d'accomplir les missions qui demandent beaucoup de, de dégâts un petit peu plus rapidement. On a à côté... Ici, euh, une petite nouveauté qui va s'appliquer à la fois aux pièces de vaisseau et aussi aux membres d'équipage, ça s'appelle l'Iosphere, Iosphere, si vous voulez, et c'est une ressource, ou en tout cas un compteur, que vous allez parfois poser sur certains, encore une fois, membres d'équipage ou euh, pièces de vaisseau. Là, j'en ai un qui est assez intéressant, qui va nous dire, là, ce petit euh, Iolion, euh, qui va nous dire qu'on pose... Donc c'est la nouvelle icône, elle est ici. Hein. Trois aïeux sphères sur lui, ce qui veut dire que quand vous le jouez de votre main, il reste en jeu tant qu'il a ses marqueurs sur lui. Et vous pourrez en défausser, une fois par contrat, pour piocher une carte de plus. L'idée de ces aïeux sphères, donc, vous le voyez, hein, c'est de se rapprocher de ce qu'on va voir dans pas mal de JCE ou même de JCC, c'est-à-dire des cartes euh, qui vont gagner en utilité ou qui vont gagner en rentabilité avec le temps au fil de la partie parce que vous placez un certain nombre de marqueurs sur eux et que ça va vous permettre de répéter une action qui éventuellement, est plutôt utile. On viendra justement au but de ces cartes et du reste de, de, de l'expansion Overload un tout petit peu après. On a aussi des nouvelles missions. Ça, c'est rigolo parce qu'on va changer un petit peu euh, la façon d'aborder des missions qui étaient quand même assez... Il n'y en euh, avait que deux types, finalement, et qui étaient relativement semblables. Là, on va voir deux choses. On va voir ces petites missions-là qui sont marrantes parce qu'en fait, le 14, c'est 14 n'importe quoi. Vous pouvez utiliser n'importe quelle carte pour accomplir cette mission. Donc, ça vous permet, finalement une carte qui est quand même assez risquée mais qui a une récompense qui est tout à fait substantielle de vous lancer sans forcément avoir choisi une voie vous voyez avoir 50 cartes attaque dans le, dans le deck ou bien 50 cartes défense ça vous permet de tenter le coup dans tous les cas et peut-être aussi que ça peut vous inciter c'est le but de ces expansions finalement c'est un peu la philosophie de cette campagne on va le voir aussi juste après euh, à vous allier plus souvent, puisque là, 14 qu'on veut, même si mon adversaire, il a beaucoup de cartes défense et qu'il se sent pas de faire des, des, des munitions d'attaque, des contrats d'attaque, là, il peut se joindre à moi, il peut quand même participer à l'effort, et on peut donc tous se regrouper pour une petite partie de ce butin, euh, parce que finalement, quoi qu'on mette, ça va fonctionner, même finalement que des cartes réacteurs ou, ou, ou, ou truster ça marchera très bien. L'autre type, alors il y en a plusieurs, j'évoque les deux qui m'ont marqué le plus, euh, c'est celui-là, les head-to-head, -head, les face-à-face, c'est un tout petit peu différent de ce qu'on a d'habitude, et c'est un bel ajout. On va jouer, tous ceux qui veulent participer à l'émission pourront y participer, et ça va être une course. C'est-à-dire que celui qui mettra euh, le plus ici, par exemple, de réacteurs et de membres d'équipage euh, pendant son, son tour de jeu euh, va remporter la première place, donc la récompense, si aussi on le voit une deuxième place. Et donc ça change aussi un peu la philosophie, la philosophie c'est-à-dire que quelqu'un qui serait, euh, je sais pas, désavantagé d'une certaine manière, parce que il n'aurait jamais la, la part belle du contrat quand il veut participer, ou il n'aurait jamais forcément les moyens de participer. Là, il peut se lancer, tout le monde c'est ouvert à tous, et il peut tenter sa chance pour récupérer un petit quelque chose, voire même un gros quelque chose. Ça, ça va être pour les cartes contrat. Donc les cartes pièces de vaisseau, je parle pas parce qu'elles vont, la vraie nouveauté finalement, à part les spécificités, les, les, les, les pouvoirs de chaque carte, ça va être surtout cette, cette Iosphere qu'on va pouvoir poser sur certaines pièces de vaisseau, et donc les utiliser au fil du temps. Ça conclut le peu que je peux vous dire sur cette extension Overload. Ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est vraiment une extension de contenu. Il n'y a pas il y a pas de grand secret derrière tout ça. Il y aura des petites subtilités que je ne vous ai pas montrées. Mais globalement, ça sert à enrichir le jeu sans vraiment changer la façon de jouer. Ce qui va changer la façon de jouer, c'est Binding Ties. Et j'en reviens à ce que je vous disais un tout petit peu plus tôt. Vous savez, cette volonté d'avis de, de changer la façon dont les joueurs abordent le jeu. À la base, c'est un jeu où on est censé coopérer pas mal. Se faire des coups dans le dos, c'est vrai. Se trahir, faire la course. Mais aussi s'entraider quand nécessaire. Et ça, c'est un petit peu cassé par le fait que euh, sur certaines parties, même sur quasiment toutes les parties, mais à, à, à des degrés différents, on allait se retrouver avec euh, énormément de contrats très très difficiles dès le début de la partie, ou bien des très durs et puis des très très simples euh, en milieu de partie, ce qui n'est plus très intéressant d'aller chercher deux trois crédits pendant un tour, donc des tours comme ça un petit peu mordes, un petit peu morts avec des parties euh, en escalier où soit on prend des contrats très simples et puis bon on gagne deux pièces mais ça change pas grand chose, soit on passe son temps à la base pour essayer de faire tourner un petit peu les contrats disponibles et c'était dommage, surtout si voilà vous êtes assez avancé dans la partie et finalement plus personne ne veut s'allier avec vous, vous vous retrouvez parfois un petit peu bloqué si vous n'avez pas optimisé avant ça votre deck. Binding Ties, donc la deuxième expansion, celle qui est à, à droite ici, est censée changer ça avec un système de faction qui est particulièrement intéressant. Cette extension va introduire un, un, une jauge, un plateau de factions qui est ici. Alors je précise tout de même que le. j'ai un petit peu chouiné pour avoir une version TTS, pour avoir quelque chose à vous montrer, mais que le scripting, qui est toujours le script sur, sur les modes d'Ivy Studio, est toujours euh, parfait impeccable, là il n'est pas terminé, donc je pourrais pas vous montrer certains éléments, parce que quand je clique, ça ne marche pas, ça casse le jeu. Ce qu'il faut bien retenir, en fait, c'est qu'on va chacun avoir ici un petit compteur de... de réputation, de réputation de faction. Alors ne vous fiez pas aux couleurs derrière, c'est du décor, en fait, on commence tous à zéro, comme mon pion jeune ici, et c'est absolument simple, mais assez brillant, Dès que vous allez vous allier à quelqu'un, donc quand ce n'est pas votre tour de jouer, vous allez vous allier à quelqu'un, qui que ce soit, hein, un autre joueur, pour effectuer une mission, vous allez déplacer votre marqueur d'une case vers la droite. Donc ça va un petit peu marquer le fait que vous participez à l'effort globalement de la communauté, vous voyez, de la communauté des, des, des chasseurs de primes, et ça, ça va vous récompenser après, puisque, donc ça malheureusement je ne peux pas vous le montrer, mais vous allez pouvoir, quand vous en aurez besoin, dépenser cette réputation de faction, D'autant que, euh, que ce qui est demandé pour débloquer des pouvoirs particuliers. Ça peut être jouer des cartes en plus, ça peut, être, ça peut être piocher des cartes, ça peut être tout plein de choses. Mais ce sont des effets ponctuels bonus que vous paierez avec ces fameux jetons. Donc finalement, le fait de s'entraider dès le départ, de participer un petit peu, ça vous... En augmentant cette jo, ça vous donne une espèce de filet de sécurité où, grâce auquel... Euh, si vous êtes coincé en milieu de partie ou pendant un contrat ou vraiment tout part à volo, vous piochez absolument pas ce qu'il faut, vos alliés vous font défaut, vous vous dites toujours, vous pouvez toujours euh, défausser un petit peu de ces points-là pour vous dire, eh ben écoutez, tant pis pour vous, moi je continue à piocher, et puis avec un peu de chance, donc je vais, je vais réussir à obtenir quelque chose. Il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on va pouvoir payer grâce à ça. Euh, voilà, Malheureusement, donc je ne peux pas vous les montrer, mais c'est la vraie idée, c'est le seul d'ailleurs euh, fil conducteur de ce Binding Ties, c'est renforcer les liens entre les, entre les joueurs, les, pas les obliger mais les inciter force, fortement à coopérer. Et on revient à ce qu'on a dit avec Overload aussi un petit peu, c'est-à-dire qu'on en vient à essayer de mitiger ce côté, si on tire que des contrats très très difficiles, euh, est-ce qu'on bloque la partie, ou est-ce que, grâce à l'AIUSphere, grâce aux cartes plus puissantes, grâce à cette, cette piste de fonction, est-ce qu'on ne peut pas contourner ça, encore une fois en étant malin, potentiellement en collaborant plus, pour avancer dans le jeu aussi plus rapidement, et donc pour rendre les parties plus fluides Dernière expansion, et là vraiment ils ont fait très très fort avec Nomad, Nomad, allez j'anticipe un petit peu sur ma conclusion, je peux presque la faire maintenant. Euh, Moonraker, si vous regardez normalement ce segment, vous y avez joué, c'est un jeu qui finalement a énormément de potentiel, de potentiel pas forcément exploité, c'est-à-dire que euh, on se retrouve dans un monde qui oui, nous a un petit peu décrit, mais qui reste générique, c'est-à-dire qu'on vous dit vous êtes dans l'espace point, vous retournez à la base point, c'est relativement abstrait, il faut faire un petit effort d'imagination. Euh, donc finalement un potentiel qui est aujourd'hui à la lumière de ce qu'on fait maintenant pourrait paraître sous-exploité. Avec Nomad, ils ont voulu justement exploiter ce potentiel, changer ça et nous ancrer un petit peu ce que j'évoquerai plus tard en parlant de spatialisation. On va vraiment poser un, un décor, créer un contexte et ça se fait euh, via ce petit plateau que vous avez sûrement déjà un petit peu deviné euh, quand j'ai montré les, les autres nouveautés, les autres expansions. Un plateau qui se trouve ici. Et c'est la galaxie de Moonraker, c'est dans ce, cet environnement-là qu'on va évoluer, avec la base au milieu, et puis quatre galaxies. Alors ça change un petit peu les règles, et pour moi ça pousse plus loin un concept, une idée qui était très très très, très, très bonne, de mélanger deck building et puis une négociation comme ça, diplomatie, euh, on pousse ça plus loin. À chaque tour, on pourra faire un déplacement, pour aller d'une planète à une autre, et vous le voyez, enfin d'un secteur en tout cas à un autre, et vous le voyez, ces secteurs, ils ont quand même une, un domaine de prédilection. Si je vais sur Magnomy, on peut s'attendre à des missions avec beaucoup de cartes attaques demandées. C'est la même chose avec Comec avec les cartes réacteurs, ainsi de suite. Et puis si je reste à la base, donc j'ai ma petite base au milieu. Donc déjà il y a cet aspect, je choisis vers quoi je me dirige, mais comme je n'ai pas le droit de rester deux fois sur le même, euh, le même cadran, et donc je ne peux tourner qu'autour, pas en diagonale, je vais m'obliger à... Tout de même, C'est pas parce que j'ai 50 cartes attaques que je vais pouvoir m'asseoir à magnomie et puis euh, enchaîner les contrats qui rapportent énormément et griller tout le monde. Il va falloir quand même garder une forme d'adaptabilité, mais... Ça va renforcer la stratégie parce que ça la rend plus prévisible. Il n'y a pas seulement ces contrats, on en revient toujours au problème des contrats qui, qui sortent de manière peut-être trop chaotique. Peut-être d'ailleurs aurait-il simplement fallu mettre des contrats niveau 1, niveau 2, niveau 2, 3, vous savez comme on, on va voir dans, dans des jeux comme role player Bref, toujours est-il qu'on essaie de lisser ça en fait, de, de, de changer ça. Et grâce à cette expansion, quand je vais à Magnomy, je sais plus ou moins à quoi m'attendre. Ce sera peut-être dur ou moins dur, mais je sais quand même... Que si je suis balèze, euh, si j'ai des grosses cartes attaques, là, on peut parler de celle du, de l'expansion Overload, je sais que normalement je serais plus ou, moins, euh, plus ou moins tranquille ici, que je pourrais faire ce que je veux dans de bonnes conditions. C'est le vrai ajout, mais il n'y a pas que celui-là. On va renforcer aussi, et ça, j'ai envie de dire merci, je suis très enjoué, parce que vraiment, Nomad, pour moi, c'est le point d'orgue hein, de, de, de cette campagne. On va créer plus d'événements qui vont inciter plus les joueurs à parler entre eux. Je vous l'ai dit, euh, c'est un petit peu le... On va mettre Mythic Mystif de côté, c'est un petit peu la philosophie d'Ivy Games d'avoir des jeux où, où ça parle entre les tours. C'est un truc que j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'insondable, c'est pour ça que j'aime beaucoup euh, quand je vous vends des jeux, y compris des jeux à identité cachée, c'est souvent pour ça, parce qu'il y a de l'interaction, on n'est pas dans un couloir. On va renforcer ça de deux manières. Alors d'abord, on va avoir ici des anomalies, donc des événements, pas vraiment des événements, il faut, faut que je fasse attention au monterre, mais en tout cas, il y aura des anomalies euh, qu'on pourra tenter de gérer, mais vous le voyez, c'est euh, assez ardu. Hein. Là, on commencerait par exemple avec du, du 4 crew members, donc clairement en début de partie c'est complètement cuit. Par Contre ça rapporte énormément de choses. Toujours est-il que à chaque tour on va piocher une carte du deck événement. C'est pour ça qu'il faut pas mélanger cette anomalie et les événements. L'événement ça va être soit quelque chose qui se passe, qui se passe, point. C'est à dire, voilà, les joueurs peuvent librement euh, voyager dans le secteur de leur choix. Donc c'est très bien parce que moi, si je suis ici et que je suis spécialisé carte attaque, et eh ben je vais dire, tiens, je retourne à Magnomie, je me remets une petite carte un petit peu corsée euh, dans la besace et tout va très bien. J'ai oublié d'ailleurs de préciser qu'on ne peut plus maintenant collaborer qu'avec qu les gens qui sont dans notre secteur. Et donc, vous voyez qu'il faut essayer de voir un peu loin aussi, et que c'est peut-être pas une mauvaise idée d'être dans la, la traînée finalement du leader pour essayer de l'accompagner sur les gros contrats et de gratter deux, trois bricoles. Mais il n'y aura pas que ça. Il n'y aura pas que ça. On aura aussi des... Alors, comment ils appellent ça Des, voilà, des policiers, donc des, euh, des décrets, si vous voulez. Des, euh, oui, ce sera des décrets qui vont, être, euh, qui vont être lancés par la maison mère, on imagine. Et donc... On va demander à chacun euh, ce qu'ils en pensent chacun peut voter donc est ce que vous voulez que chacun gagne deux crédits à chaque fois qu'on perde du prestige est ce que ça c'est un truc qui est intéressant on vote oui on vote non et ça change euh, l'aspect du jeu là aussi il peut y avoir une grosse euh, un gros aspect de tractation entre euh, négocier bah négocier finalement bon celui ci et peut-être il n'y a pas grand chose à négocier puisque finalement c'est une espèce de filet de, de, de filet de sécurité si on prend des risques mais il peut y en avoir d'autres il faudrait que vous en trouviez d'autres euh, on peut se débarrasser, donc retirer du jeu un bouclier euh, de sa main pour vous jeter un dé euh, de danger de moins. Bah ça peut être que moi j'ai pas envie de le faire parce que je suis un petit peu en retard, je fais des missions qui sont assez pépères, et j'ai pas envie que celui qui est euh, tout en haut de la piste de, de prestige, là, qui, qui est en avance au classement, j'ai pas envie qu'il puisse en plus faire des missions difficiles et réussir à compenser les dés dangers qu'il va jeter. Donc voilà, négociation renforcée. Alliance renforcée. Alors, on a fait le tour hein, donc des, de ce que j'ai le droit de vous dire sur ces trois packs d'extension. Vous voyez que ça ne changera pas votre façon de jouer. Il y a à tout casser quatre pages de règles pour chacune des de ces petites boîtes, mais ça enrichit vraiment le jeu. Donc, la première, clairement, ça ne fait qu'enrichir avec des, des éléments de, de gameplay qui ne sont pas nouveaux, mais qui fonctionnent bien avec Moonrakers. La deuxième, Binding Ties, a vocation. Euh, encore une fois, à lisser l'aléatoire des contrats, à inciter à plus d'interactions, d'alliances entre les joueurs, peut-être aussi d'inclure du coup celui qui est souvent à la traîne ou qui ne s'en sort pas, et aussi du coup les joueurs qui connaissent moins le jeu, c'est ça qui est sympa. Et la dernière, on se rapproche euh, de ce que je vais vous présenter après, on se rapproche de Luminor, c'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'à faire du narratif, mais on crée un vrai contexte, un vrai environnement pour s'immerger. Toujours donc avec une notion de, bah, de stratégie renforcée, de moins d'aléatoire, et puis ce côté évidemment, évidemment euh, événement, autant pour moi, euh, et puis vote, vote qui est vraiment génial, ça renforce encore une fois ce côté, est-ce qu'on se met tous contre le leader, est-ce qu'on essaie de se faciliter la tâche, et ça c'est absolument démentiel, euh, je l'ai fait ma conclusion finalement, que j'avais gardé normalement pour la fin, euh, tout le lore maintenant qui était un peu sous-exploité, euh, il commence à prendre du sens, on commence à voir où on est, on commence à se représenter les personnages, les factions qui sont pas d'accord, les votes, les enjeux politiques. Même si ça reste encore un petit peu quand même abstrait, euh, on peut vraiment se plonger dans ce monde-là. Et vous le voyez, maintenant qu'on a fait le, le tour là très très rapidement euh, de ces trois extensions, on peut très bien tout mettre d'un coup en fait parce qu'il n'y a pas plus de règles à, à apprendre. Peut-être pour un nouveau joueur, on évitera de complexifier trop la chose avec des, des, des jeux dans Sphere, etc., euh, mais ça s'aborde bien et ça permet au jeu de, de tenir sur la durée, c'est-à-dire de vous tenir encore des années, euh, si c'est un jeu qui vous plaît. Tout cela donne déjà fort envie, mais l'événement de la semaine, c'était surtout le nouveau mode de jeu déjà disponible depuis le 15 juillet. Conscient d'avoir sous la main un gros potentiel en termes de lore et d'ambiance, et à la fois un vrai problème de jouabilité en solo ou à deux, Ivy Studios a décidé une nouvelle fois de casser les murs avec un support qui change complètement la donne, voyez plutôt. Attendez, attendez, on va plutôt découvrir ça ensemble. Luminor, c'était le gros projet top secret d'Ivy Studios ces dernières années. Un projet qu'ils ont choisi de révéler juste avant le lancement de leur campagne. Quand vous regarderez cette vidéo, normalement, tout est déjà disponible. Et on peut commencer par ça. Luminor, c'est complètement en dehors de la campagne, de ce qui est proposé dans cette campagne Kickstarter. Et c'est complètement gratuit. C'est-à-dire que si vous possédez déjà le jeu moonrakers ou même que simplement vous y jouez sur Tabletop Simulator, encore une fois, gratuitement à part l'achat de Tabletop Simulator, vous pouvez profiter de Luminor dès maintenant, et sans acheter quoi que ce soit d'autre, il n'y a aucun problème. À l'origine de ce Luminor, d'après ce que l'on m'a raconté, il y avait deux choses. La première, et on l'a évoqué un petit peu quand on parlait des extensions qui vont arriver, il y avait cette, ce potentiel en termes de narration, cet univers tellement fouillé, et même graphiquement tellement intéressant, euh, qu'il était dommage de ne pas en faire un petit peu plus. Et il y avait autre chose qui était... Comment on fait si on est moins de 3 joueurs Parce que moins de 3 joueurs en compétitif, ça marche pas très bien. Euh, comment on fait aussi quand on a juste envie de jouer ensemble et de se mettre dans cet univers sans forcément se taper sur la figure Eh bien, Luminor, c'est la façon, l'occasion de jouer à Moonrakers en coopératif, moyennant donc le téléchargement complètement gratuit de ce logiciel. Vous allez le voir très vite, il y a deux jeux vidéo, puisque là on, a, on se rapproche clairement du jeu vidéo, hein, ça va être un petit peu le fil rouge aussi. Il y a deux jeux vidéo qui les ont inspirés qu'on retrouve énormément ici, le premier c'est Faster Than Light, euh, qu'on appelle FTL pour les intimes, si vous ne connaissez pas c'est un des meilleurs org -like, je pense euh, qui a été fait en, en bien longtemps, voire même depuis toujours. Euh, on va retrouver ces embranchements, on va retrouver ce côté course contre la montre, mais en même temps il ne faut pas aller trop vite parce qu'il faut quand même être assez prêt pour affronter le boss final, ça, ça va exister. Et puis il y a un côté Slay the Spire aussi, en tout cas c'est un jeu qui les apprécie beaucoup, moi aussi ça tombe bien, donc un aspect aussi customisation au fil des rencontres, rencontres potentiellement aléatoires, et puis gonfler son deck, s'améliorer au fil de, du jeu, hein, finalement donner une, une identité, une stratégie, une, une vision à son deck pour arriver à faire ce qu'on veut quand on arrive sur les, les gros boss et le boss final à la fin de la partie. Il est plus que temps de partir à l'aventure, pour ceux qui le craindraient, je vous le dis tout de suite, je vais vous spoiler vraiment le moins possible, et il faut bien garder à l'esprit que jouer avec ce Luminor, ce qui demande toujours attention, le jeu physique chez soi, ou bien à minima, d'utiliser le, le mode tabletop simulator, ça ne, se fera, ça ne se fera pas en campagne, ce sera du one shot, un petit peu à la Faster Than Light, même si on peut sauvegarder. Euh, et que donc, comme dans « Faster than light », tous les événements, que ce soit les alliés, les ennemis, qui vous allez rencontrer, le boss, etc., euh, seront générés aléatoirement, procéduralement, ce qui veut dire que ce que vous allez voir, le peu que vous allez voir dans cette petite découverte, vous pourriez le retrouver dans une partie ou dans 100 parties, peut-être jamais, sous cette forme ou une autre forme, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Je vous ai aussi le didacticiel qui pose un petit peu les bases narratives et puis, euh, et puis qui crée un setup particulier pour entrer directement dans l'action, c'est parti alors là, bon voilà, ceux qu'on joue à FTL vont retrouver tout de suite euh, des similitudes, plus que des similitudes. Vous avez donc sur la droite euh, le compteur de tous les joueurs, qu'on peut d'ailleurs renommer, hein, je ne l'ai pas fait, mais on peut les renommer, euh, les compteurs de points de vie, puisqu'on va jouer avec des points de vie cette fois, on est en coopératif, hein, je vous le rappelle, pas sur une course au point. Et puis on va choisir, euh, comme encore une fois, dans Faster Than Light, euh, son chemin. Et chaque chemin va nous dire plus ou moins vers quoi on s'oriente. Donc là, dans tous les cas... Mais c'est parce que c'est le début, on s'oriente plutôt vers des missions qui vont demander d'avoir des réacteurs, et c'est bien normal. On a des petites précisions quand même ici sur la gauche, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir un petit peu de dégâts, par contre on ne sait pas ce qu'on va gagner. Sur l'autre c'est peut-être différent. C'est différent, on demande plutôt des thrusters. Euh... Il y a un risque quand même de tirer des dés de danger, mais par contre on va récupérer du crédit et des équipages, donc peut-être un petit peu plus risqué, mais aussi un petit peu plus... Euh gratifiant on va dire, avec des récompenses un petit peu plus intéressantes. Sachant que, comme on est en coopératif, évidemment, on va toujours tous participer aux missions. Le jeu va scaler, il va s'adapter au nombre de joueurs. Et que, par contre, il faudra choisir à qui attribuer chaque récompense. Euh, D'où l'intérêt, on garde quand même cette communication intra-joueur, intra hein, à se dire, bon, bah écoute, toi, t'as déjà beaucoup de dégâts, prends deux, trois boucliers, ça peut servir. Moi, je prends tel membre d'équipage parce qu'il va plutôt bien comboter avec telle partie de mon vaisseau que je viens d'acheter. Ce genre de choses. Donc, on va choisir sa mission, tous ensemble, et on sent alors visuellement, c'est... Euh, je vous passe le narratif, hein, puisque de toute façon, euh, vous le découvrirez vous-même et qu'il est généré aléatoirement. Mais voilà, on arrive toujours dans un système qui nous est montré. Euh, et puis on commence l'aventure, donc il y a des petits choix. C'est la subtilité. Ils n'ont pas tous de l'importance, mais je l'ai expérimenté avec, euh, avec Austin de chez studieuse Il y a des choix qui ont l'importance, tout simplement. Donc euh, parfois, selon comment vous allez même parler à quelqu'un, ça peut changer la récompense que vous aurez ou pas, le combat que vous aurez ou pas. Et ça, c'est assez marrant. Disons que là je prends un petit peu au hasard, voilà on arrive donc sur une mission où en fait on doit scanner, j'ai lu en diagonale, on doit scanner un, un objet j'imagine, ah non des, des débris, et c'est parti, le jeu vous dit quoi faire, donc jouez vos cartes simultanément, comme vous le feriez d'habitude, donc je pose mon réacteur, je pose mes deux actions, plus etc, je pioche tout ça, et il y a des petites règles en plus, des changements, selon les, selon les missions, selon ce que vous avez à faire, on nous dit ici qu'on a le droit de jeter un des deux hasards, pour jouer une, euh, une carte et qui compte comme n'importe quelle autre carte de base. Ça peut être intéressant s'il manque un tout petit peu pour, euh, pour aller au bout, de, au bout de cette mission. Et on vous demande aussi, voilà, est-ce que dans tous les joueurs qui ont participé, il y en a un qui a fait 3 dé dégâts ou plus tout seul, à lui seul. Donc oui ou non. Et selon tout ça, on aura un outcome, un résultat. Euh, disons que oui, quelqu'un a réussi. Est-ce qu'on a réussi On va dire que oui, on a réussi à scanner, on a réussi à avoir 7 dégâts et 9 réacteurs. Donc, succès, terminé. Et ben, on a découvert l'émulateur MK2, que donc on va pouvoir attribuer à quelqu'un. Tout le monde ne pourra pas l'avoir. Vous noterez quand même qu'il y a des petites bulles d'information. Je vous montre, mais évidemment, vous regardez l'écran, vous. Euh, je fais comme ça. Euh, des bulles d'information qui vont donner des précisions sur des éléments de jeu que peut-être vous, vous auriez perdu de vue, des petites règles particulières tout est vraiment explicité partout, en fait vous n'êtes jamais perdu vous êtes accompagné et finalement ça se glisse malgré tout plutôt bien dans l'UI, dans l'interface utilisateur donc on à qui, on peut donc euh, l'acheter pour zéro, c'est gratuit et ensuite on continue Hop. et on ne peut pas continuer tant qu'on n'a pas euh, validé toutes les actions de jeu qu'on qu doit faire je ne veux pas aller forcément plus loin, l'idée c'est pas ça, d'autant que le, le, le logiciel est, est, est d'ores et déjà disponible gratuitement sur Steam, sur d'autres plateformes, je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais sur Steam c'est sûr que c'est le cas. Euh, donc je ne veux pas aller beaucoup plus loin, vous avez vu le concept, quand c'est des combats, vous avez la barre de l'ennemi qui se trouve là ici au milieu, et que vous pouvez faire descendre pour tenir compte des points de vie, on ne joue plus du tout sur les points de victoire, bien sûr, et euh, vous voyez que grâce à mon objet, là, mon, mon orange a gagné un point de vie, on a ici donc la liste des objets qu'on peut se rappeler en permanence, il y a même un prix de vente n'exclut pas c'est ça que j'aime bien c'est plus qu'un guide de jeu Vous voyez c'est plus qu'une application Alors, il ya les extrêmes comme Destiny's où vous avez les yeux rivés sur l'écran là c'est pas ça euh, mais c'est plus que l'appli qui vous répète qui vous rappelle finalement ce que vous avez déjà en jeu là on a un vrai compagnon qui vous emmène dans une histoire et, et qui grâce juste à cette interface, à ce graphisme, aide encore, c'est un petit peu, encore une fois, le fil rouge de, de, de cette review et de cette campagne, aide encore à l'immersion, à se plonger dans un monde qui avait été si peu exploité avant. Là, vous vivez l'aventure à fond. Ce qui me pousse d'ailleurs à dire que c'est quand même un logiciel qui vaut mieux lancer sur un écran de PC ou caster sur une télévision euh, plutôt que de faire tourner un téléphone ou alors sur un, une grande tablette, une tablette à minima. Parce que je trouve ça important que les joueurs, importants mais pas indispensable attention hein, que tout le monde puisse profiter à la fois du décor des animations derrière, de la musique, euh, et puis puisse voilà, avoir ce, ce visuel devant lui. Vous avez vu dans la, la bande-annonce, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir le setup qui, qui a EV Studios dans, dans sa bande-annonce, ce n'est pas mon cas, mais idéalement quand même, à minima une tablette pour que tout le monde puisse en profiter, même s'il y aura un narrateur, quelqu'un qui va cliquer, euh, c'est bien que tout le monde soit dedans, parce que c'est un, un outil d'immersion avant tout, peut-être pas avant tout, mais au moins autant, que ça va être une, une nouvelle façon de jouer. Il y a plusieurs petites choses assez, euh, assez marrantes qu'on peut noter tout de suite. Euh, la première, c'est que les échecs que vous rencontrerez, de toute façon, il y en aura, parfois peuvent vous donner des nouvelles opportunités. C'est-à-dire que dans mon exemple, je n'ai cliqué que sur succès pour aller un petit peu vite. Si vous échouez, parfois, vous aurez une deuxième chance avec un malus ou vous partirez sur complètement autre chose. Encore une fois, on n'est pas sur un Mass Effect, on n'est pas sur un à Solomon Kane. On part pas sur des, trucs, des embranchements radicalement différents en termes de narration. Mais tout de même, il y aura des événements. Euh, tout ça participe à la rejouabilité, le fait de ne pas forcément savoir quoi attendre. Parfois, donc, des événements qui vous diront vous avez échoué, d'accord, Bah écoutez, retentez, mais cette fois avec moins de cartes, avec plus de dés hasard. Ou est ce que vous voulez laisser tomber ou retentez Ce sera peut être plus dur, mais allez, on vous donne une dernière chance de gagner. Tout ça fait que il y a, et c'est encore une fois, c'est un de mes chevaux de bataille, il euh, y a de la discussion à la table, ça parle beaucoup et que même si cette application finalement, elle est assez présente, vous voyez qu'il faut suivre des instructions entre les phases de jeu, puisque les phases de jeu, c'est je joue mes cartes, vous êtes sur vos cartes, vous n'êtes pas sur l'écran, mais elle est quand même relativement présente. Malgré tout, il y a de l'échange, il y a de la vie. Encore une fois, ça parle beaucoup et c'est ça que j'aime bien. Euh, l'autre subtilité l'autre particularité, c'est que ça va rendre le jeu jouable à distance. Et ça, c'est marrant. Alors là, on est dans des, en condition pandémie, retour de pandémie, ce que vous voulez, mais on a aussi tous, presque tous, j'imagine euh, des amis, des connaissances qui vivent loin, avec qui on aimerait parfois jouer. Et il suffit, sans même parler de mode tabletop simulator, il suffit que chacun ait un Moonraker chez lui, Or ça marche peut-être mieux aux états unis qu'en France, j'en conviens, mais si vous avez un ami qui lui aussi est Moonraker, ou bien qui a son mode et vous le jeu physique, vous pouvez jouer à distance euh, en partageant donc cet écran-là que vous avez de, de, devant les yeux, et vous pourrez jouer chacun avec votre, votre matériel, il n'y a pas besoin d'avoir un, un matériel unique, partagé, euh, puisque finalement c'est le jeu qui vous dit quoi prendre, quoi enlever de votre deck, et que euh, c'est lui qui va centraliser, si vous voulez, les informations. Dernière petite chose, on perd bien sûr, pour ceux qui connaissent déjà le jeu, euh, la notion de euh, passer un tour à la base parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse, ou bien je suis, euh, je suis un peu mal foutu. Là, comme dans FTL, encore une fois, mais pas seulement dans beaucoup de, ro de, de, de, de roguelike à, à embranchement comme ça, on ne regagnera sa santé qu'en allant aux endroits qui sont ici, hein, les, les stations-service, les, les bases un petit peu, vous en avez je crois bien deux, avant le général Purgea, et donc c'est le seul endroit où vous pourrez dépenser des crédits pour vous soigner il faut donc essayer de gérer les risques qu'on prend à savoir les points de vie qu'on pourrait potentiellement perdre puisque si on perd trop de points de vie si on meurt évidemment on a perdu vous voyez aussi que comme dans tous les jeux du genre on va voir parfois des petits détours qu'on peut faire sans savoir forcément ce qu'on va récupérer si on se sent bien dans la partie euh, surtout pas trop loin d'un spot où on peut se soigner ça peut être sympa, finalement, de, de prendre un petit détour et de tenter la chance pour avoir l'objet qui compte, sachant qu'une des grandes mécaniques de victoire, si vous voulez à plus de 1, évidemment, c'est aussi de bien répartir les objets, de savoir à qui on donne quoi. Je finis sur deux points qui me paraissent importants, au-delà du fait que j'ai déjà évoqué un petit peu en avance, qui est que ça va mieux marcher sur une télé ou un écran, en général, un grand écran, que sur un téléphone qu'on se fait tourner, ou avec un narrateur qui seul va profiter, encore une fois, de cette ambiance, parce que... C'est le point que je voulais aborder. On est bien au-delà de ce que vont faire les, les applications compagnons, les compagnon apps aujourd'hui. On est bien au-delà de tout ça. Vous l'avez vu en termes d'animation, en termes de, alors de son. Je l'ai pas mis trop fort de temps qu'à priori tout est sous licence et que j'aimerais pas me faire striker. Euh, on va plus loin. Studios, enfin, Studio se fait jamais... Si, il va pouvoir faire ce que fait les autres, mais il ira toujours plus loin dans le... Vous allez voir l'insert de la Big Box, il, est, il va bien au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. Cette application-là, c'est bien plus qu'une application, on est presque, et ce sera ma conclusion tout à l'heure, on est presque déjà sur un jeu vidéo, on dira quand le prochain pas. Et malgré tout, on continue quand même à jouer à un jeu, on n'est pas encore sur un Destiny's où finalement on ne joue plus que sur l'écran. Et ça, dernier point, ça donne un titre qu'on a, à mon avis, pas du tout besoin, mais vraiment pas du tout de besoin, une rejouabilité, une durée dans le temps qui est presque infinie, puisque quand on sait qu'Ivy Studios, en tout cas une partie des équipes, continue à bosser sur Moonrakers depuis son lancement, qui était en 2019, mais il ne faut pas oublier qu'il a, euh, a été préparé avant, bien sûr il a été créé avant 2019, donc ça fait peut-être 5-6 ans qu'ils sont dessus, quand on sait ça, quand on sait à quel point ils aiment ce jeu, on peut se dire que rien n'empêche, partant d'une application comme ça, qui se jouera offline, mais qui se pourra se mettre à jour, de rajouter du contenu, de rajouter des aventures, de rajouter pourquoi pas une campagne, allez savoir, là c'est moi qui spécule, mais se donnent les moyens finalement de donner à leur jeu une durée de vie qui va bien au delà de tout ce qu'on peut imaginer euh, y compris des durées de vie un petit peu artificielles où certains éditeurs vont remplir des boîtes et des boîtes de contenu en disant bah, regardez il y a plus de contenu donc il y a plus de durée de vie on sait tous que c'est pas vrai par contre si je sais que dans, grâce à luminor je peux vivre aujourd'hui autre chose je peux peut-être tenter de nouveaux chemins parce qu'il y a une mise à jour je peux euh, jouer quelqu'un avec qui je joue pas d'habitude parce qu'il est loin je peux jouer en coopératif je peux jouer seul ça va inciter à le ressortir plus que si on avait trois expansions euh, qui étaient des boîtes gigantesques, encore une fois, avec des miniatures, des machins, ce que je suis le premier client, hein, je veux dire, Razerfields, j'ai le all hein. Mais ça permet autre chose, une revoibilité qui est, est peut-être plus honnête, plus authentique, plus organique, et ça, pour moi, ça fait la différence. Si après tout cela, vous n'êtes pas debout sur votre chaise à Scandélime américain, laissez-moi vous dire pourquoi j'aime toujours Moonraker's. D'abord, j'aime Ivy Studios, bien sûr ils ont des défauts, ils sont globalement peu accessibles si vous n'êtes pas américain, leurs jeux sont maintenant hors de prix et leurs fondateurs peuvent donner l'impression d'être des enfants gâtés, pataugeant gaiement dans l'argent et le succès. Oui mais contrairement à beaucoup de studios AAA, contrairement aux mastodontes qui créent régulièrement la polémique par leurs manquements ou leurs pratiques discutables, Ivy Studios aime les jeux, aime ses jeux et ces auteurs ne laissent planer aucun doute sur le fait qu'ils s'attachent toujours à réaliser ce qu'il y a de meilleur, avant tout pour se faire plaisir à eux. Si leur troisième titre, Mythic Mystif, m'avait laissé froid, d'abord et avant tout parce que la taille et le prix du jeu étaient exorbitants par rapport à son gameplay, Moonraker's et Veil Fate sont tous deux des jeux ambitieux, que ce soit dans leur jouabilité comme dans leur forme, et ils ne peuvent en aucun cas laisser les joueurs blasés que nous sommes indifférents. Si la course au Deluxe, cette envie de toujours produire de beaux objets pose problème à l'éditeur quand il s'agit de vendre au-delà de ses frontières, d'autant plus aujourd'hui avec l'explosion des prix et des taxes en Europe, le caractère unique des expériences qu'ils proposent font qu'à mon sens, si vous devez craquer une fois tous les deux ans pour un jeu surproduit, c'est définitivement vers eux que vous devez vous tourner. Parce que cette surproduction n'est pas forcément vaniteuse et qu'elle sert avant tout ses créations. C'est particulièrement vrai pour Moonraker, ce qui ne serait peut-être qu'un banal jeu de deck building si l'immersion proposée n'était pas aussi prégnante, si le lore sous-jacent n'en faisait pas aussi et avant tout un jeu de traîtrise, de négociation, de prise de risque et de retournement de situation. J'aime Moonraker parce qu'aucune partie ne se ressemble et qu'il fait partie de ces jeux qui vous permettent de vous raconter une histoire, de ces expériences après lesquelles on passe un long moment à échanger, à revivre ce qui s'est passé. J'aime Moonraker parce qu'il a été produit et travaillé avec amour pendant des années et la version que nous propose Ivy Studios en ce mois de juillet, avec sa richesse, ses possibilités, sa spatialisation, mais aussi avec la narration offerte par l'application en font un véritable ovni. Un ovni aux multiples possibilités, en solo comme à 5, en coopératif ou en compétitif, avec ou sans narration. Si une version française est à l'heure où vous enregistre toujours en délibération, les nombreuses icônes et le peu de texte sur le matériel, Font que vous pouvez considérer de baquer cette nouvelle campagne, que vous soyez plus ou moins à l'aise avec la langue de Shakespeare. Cette nouvelle campagne amènera également l'incontournable Big Box, qui elle non plus n'est pas dénuée d'innovation mais dont je n'ai pas le droit de parler avant le lancement. Je termine en précisant qu'Ivy Studios fait partie des très rares éditeurs à encourager activement la communauté des modeurs sur Tabletop Simulator et que chacun de leurs jeux est disponible sur le workshop de Steam dans des versions scriptées extrêmement travaillées. Vous n'avez donc plus aucune excuse pour aller voir par vous-même de quoi il retourne. De là à ce que ce fameux Moonrakers devienne un jour un jeu vidéo, je vous l'ai dit pour moi, il n'y a qu'un tout petit pas. C'est la fin de cette review de Moonrakers et de ses extensions que je vous enjoins de toutes mes forces à les consulter sur Kickstarter. On se retrouve à la fin du mois pour le récap de l'été. D'ici là, surveillez vos arrières, salut We'll